A l'aide d'un dictionnaire et d'internet, définissez le mot féministe. Donc là, c'est le moment de vous faire plaisir. Les femmes, c'est du chinois. Moi, pas. ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne de, dominante. Comment elle s'appelle, depuis oh, Je suis pas incohérente. Je suis dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai dit Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. Iceman, le bon docteur, Iceman, euh, ah oui, alors les, les, les fans euh, comme moi de, de Formule 1 vont reconnaître, euh, c'est le surnom d'un pilote Kimi m'y mais non, ça s'écrit pas pareil, c'est pas l'homme de glace, c'est E-I-S-M-A-N-N, -N. Hein alors qui est le bon docteur Heisman euh, C'est pas un protagoniste de la liste de, de Schindler, c'est éventuellement un cousin éloigné au bon docteur euh, Einstein ou Weinstein, euh, mais c'est surtout le professeur d'histoire-géo du collège Bip, je ne suis pas obligé d'ailleurs, peu importe, professeur des groupes 301, 302 et 305, dans lesquels étudie la petite, euh, de, dont le petit, je crois c'est son fils, le fils de l'un d'entre vous. Voilà, mes chatons comptent le papa d'un élève du bon professeur Heisman, qui leur soumet des devoirs d'histoire, géographie et éducation civique qui mettent la puce à l'oreille de ce chaton, de ce papa. Qui me dit bonjour Stéphane, je suis déconstruit gratuit depuis quelques mois, je les trouve utiles, quelques vidéos, euh, quelques-unes de tes vidéos m'ont éclairé. Aujourd'hui, j'attire ton attention sur les sujets d'enseignement que mon fils de 14 ans reçoit au collège en tant que père. Ces méthodes et sous-entendus dans les enseignements m'agacent. Si je joue un deux exemples, qu'en penses-tu Parce que j'en pense, mon cher petit chaton, c'est que on va jouer. Euh, les devoirs d'éducation civique de ton fiston seront l'occasion d'un jeu avec mes, mes followers, comme on dit. Euh, Qu'est-ce qu'il y aura à gagner ben, Un bouquin, vous voilà, allez gagner mon, mon second, mon deuxième plutôt, livre euh, dédicacé et un bisou sur le museau. Euh, les réponses seront évidemment à donner en commentaire de la vidéo, j'insiste, pas de mail ou N'utilisez pour une fois pas les réseaux sociaux tout en commentaire de cette vidéo, et, et c'est parti. Bonjour à vous, hein, nous dit le bon professeur Heisman, euh, enfin à ses élèves, il espère qu'ils vont bien et qu'ils parviennent à s'adapter à ces nouvelles modalités de travail à distance et en autonomie. Déjà on sent le début d'un certain jargonnage de la pédagogie contemporaine, euh, enfin, dans un français euh, ancien régime, enfin dans un français simple et normal, c'est linien. on aurait dit « bonjour chez vous hein, ». Mais « bonjour chez vous » devient deux phrases avec euh, déjà du travail en à, à autonomie, à distance. Euh. Alors, je remercie euh, tous les élèves qui m'ont envoyé un message me confirmant en, en quelques mots où ils en étaient, entre parenthèses, de ce travail. C'est très lourd comme syntaxe pour un prof. Mais enfin, avec l'éducation nationale, il faut donner de rien. J'ai décidé de ne pas donner de travail obligatoire à la classe cette semaine pour laisser passer l'orage, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, euh, que pour la plupart d'entre vous, la charge de travail demandée est... Euh, oui, enfin, c'est limite l'accord du participe passé, Dr. Heisman, euh, un petit peu limite quand même, parce qu'on pourrait également dire que le participe passé se rapporte à la charge, donc ça devrait être et eux, mais passons, est un peu, parenthèse, ou très... Euh, alors là, tu mets des espaces n'importe où, donc euh, Iceman, il euh, peut-être te relire un petit peu, là. Hein euh, difficile à gérer, quatre petits points. Bah, écoute, à mon époque, euh, les petits points, les points de suspension, il n'y en avait que trois. Donc là, il y en a quatre à une ligne et cinq à l'autre. On imagine que c'est l'inflation, ou alors, je ne sais pas ce que tu fais, tu, tu les achètes et, et tu les invends La date du rendu des devoirs d'histoire géo n'est pour l'instant qu'indicative. Blablabla, euh, bla, bla, bla, bla. je vous donnerai en revanche du travail pour la semaine prochaine. Euh, facultatif, blablabla, bla, bla, bla. question 1, c'est parti Chemin d'accès à la vidéo, l'Uni, puis collège, puis troisième, puis enseignement moral et civique, puis journée internationale des droits de la femme, puis Marlène Chiappa première campagne, questionnaire 1, réponse à écrire dans le cahier de MC. Écoute, bien, sois, sois bien attentif, fiston de mon château. Euh, vous allez dire que je fais une fixette sur Marlène Chiappa. Euh, c'est un courrier spontané, hein. Le, le, le, le papa du fiston élève euh, d'Eisman, là, euh, j'ai rien demandé. C'est un courrier parfaitement spontané. Quelle est la fonction de Marlène Schiappa auprès, auprès en deux mots, hein, le mec est prof quand même, hein, auprès du Premier ministre, entre parenthèses, égal comment s'appelle le secrétariat d'État que dirige Marlène Chiappa donc là, évidemment, je ne vais pas les, vous laisser des pauses, le temps de répondre. Vous poserez de vous-même la vidéo et vous reviendrez de quelques instants en arrière. Question numéro 2. Quelles sont les conséquences des jouets et jeux de filles Je répète, quelles sont les conséquences des jouets et jeux de filles sur les filles et des jouets et jeux de garçons sur les garçons Alors, à ce stade, un, un certain nombre d'entre vous que je connais, qui ont l'esprit mal tourné, sont en train de deviner une tendance, une idéologie, des sous-entendus. Je les mets tout de suite en déroute. Évidemment, c'est l'éducation nationale, donc je veux dire, c'est du sérieux, c'est neutre. Et évidemment, le projet n'est que d'instruire vos enfants. Tous ceux qui trouveraient que l'enseignement national est devenu un peu la chambre d'enregistrement ou la caisse de résonance d'un certain projet mondialiste... Euh, ourdi euh, au niveau euh, étatique et euh, que ce projet aurait pour but euh, de faire communier les élèves à la sainte chapelle euh, du grand métissage du grand remplacement euh, de l'égalité homme-femme euh, et du sans-frontiérisme tous tout tous ces mauvais esprits en seront pour leurs frais il n'est pas question de ça dans la classe de monsieur de monsieur heisman hein. il est l'outil de personne euh, en tout cas, euh, pas à ma connaissance. Puis bon, euh, s'il si, si était l'outil d'un projet, bah, écoutez, euh, je ne sais pas, il hein, ne faudrait plus voter pour euh, les gens euh, qui accréditent ce projet-là. J'en sais rien, moi. Enfin bon, euh, je, je ne suis qu'un petit, euh, petit youtubeur sur son canapé jaune, euh, confiné. Question 3 sur 6, disais-je. De quelle forme de sexisme les femmes peuvent être victimes dans la rue il y a des espaces en trop et puis il manque un pronombre. J'aurais dit de quelle forme de sexisme les femmes peuvent-elles être victimes dans la rue Enfin, le sens est là. Hein. Euh, et puis il ne faut pas demander aux professeurs, aux enseignants désormais plus qu'ils ne peuvent fournir. Euh, deuxième sous-question comment faut-il lutter contre ce sexisme Quatrièmement, donner trois exemples d'activités. Entre parenthèses et loisirs dites masculines, Donc moi j'aurais mis ça au pluriel, non Trois exemples, dis-moi Katia, j'ai une chatonne là qui est prof de français également au collège, trois exemples d'activités avec un S, non Dites masculines également avec un S C'est quoi trois exemples avec un S d'activités sans S Ça veut dire quoi enfin, C'est une plaisanterie les profs là alors, des, activités, des exemples au pluriel d'activités au singulier et loisirs au singulier, dites masculines au singulier, que pratique Marlène Schiappa. Peut-être euh, faudrait-il apprendre à Renaud Eismann euh, l'activité littéraire euh, de Marlène Schiappa au sein des éditions La Musardine, euh, comprenant notamment des opus au titre tels que « Pourquoi les filles bien euh, n'avalent pas ?» Ou encore, euh, oser la sodomie Non, enfin, je ne sais pas. Je... Peut-être ne faut-il pas choquer M. Heisman. En tout cas, je vous demande de répondre en commentaire à la question 4 sur 6, avec trois loisirs pratiqués par Marlène Schiappa. Je ne sais pas si on peut considérer que le prosélytisme et la propagande sont à loisir, mais en tout cas, euh, il va falloir vous sortir un peu les doigts, les chéris. Euh, cinquième question sur 6, comment les pères peuvent-ils s'impliquer dans l'éducation des enfants sous-entendu de Monsieur Eisman, en fait, ils ne le font pas. Hein. Évidemment, c'est toujours... Euh, évidemment, euh, en, en désignant euh, une activité comme nouvelle, on sous-entend que jusqu'à présent, elle n'existait pas. Euh, quel stéréotype freinaient les pères dans ce rôle d'éducation des enfants voilà. Il manquait euh, une cerise sur le gâteau, c'était le concept de, de stéréotype. Question 6 sur 6. Nommer une féministe française citée dans la vidéo qui a fait la vidéo. Quelle vidéo Alors, peut-être fait-il référence... Euh, alors en, en, en propédotique, là, en préambule, il, il sous-entendait qu'il fallait regarder trois vidéos, l'umni, lien Marlène Schiappa-première-campagne underscore, bon, il n'a même pas renommé ses fichiers. Bon, enfin bref, débrouillez-vous. Nommez une féministe française qui a fait voter la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. A l'aide d'un dictionnaire et d'internet, définissez le mot « féministe ». Donc là, c'est le moment de vous faire plaisir et résumer en quelques lignes la vie et l'action politique de cette femme. Donc là, on imagine qu'il s'agit de la femme euh, suscitée, non pas de Marlène, euh, Marlène Schiappa. Et euh, M. ne euh, conclut en nous souhaitant une bonne semaine, dans une phrase qui, pour une fois, n'a ni faute d'orthographe, ni, ni de syntaxe. Voilà, c'est à vous de jouer, pour gagner donc une bise sur le museau, et un exemplaire dédicacé de mon second livre, qui j'espère a été mieux relu que les devoirs de M. Heisman et comprend moins de coquilles.